Chers amis Astro, et bonjour Écoutez, on est dans la véranda et je suis avec la bête. Euh, j'ai fait quelques petites améliorations sur la lunette, donc euh, je vais vous en toucher quelques mots. C'est que j'ai dégagé le chercheur euh, optique, hein, le, la petite lunette euh, de visée, qui ne sert pas à grand chose. Hein. Elle est trop petite pour qu'on puisse faire quelque chose de, de, de, de correct. Et en plus, elle est trop basse. Hein. On est obligé de se mettre à quatre pattes hein, pour... Euh, viser, chercher, etc. On a mal au cou, on est, on est mal à l'aise, et finalement, on, on s'énerve. Hein. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai dégagé, et à la place, j'ai mis un chercheur pointe rouge. Mais le chercheur pointe rouge, voilà, hein, vous pouvez le voir, je l'ai mis, je ne l'ai pas mis là, hein, où on a le, habituellement le, le chercheur optique, mais je l'ai mis en haut. Hein, ça me permet d'être peinard, hein, voilà. Voilà pénard tranquille et de viser voilà donc ça c'est une amélioration que je vous conseille à un chercheur pointe rouge et de le fixer euh, au sommet de votre euh, de, de, de votre lunette hein ok voilà donc euh, je l'ai fixé temporairement avec des, des colliers colson ça, ça tient super bien franchement je suis content je vais peut-être même le laisser comme ça je voulais au départ le fixer et puis ensuite euh, faire des petits trous, etc. Mais je vais, finalement, je vais, abîmer, je vais abîmer ma lunette. Donc euh, le coller Colson, franchement, eh, ça tient alors, super bien. Il n'y a pas de doute euh, à avoir là-dessus. Donc du coup, du coup bah, vous me dites, bah, oui, bah, qu'est-ce que j'ai mis à la place de, de la lunette de, de visée bah, À la place de la lunette de visée, bah, je vais me mettre là, ici. Voilà ce que j'ai installé. Alors, certains d'entre vous connaissent ce genre de, de petit engin voilà oui. c'est fait pour euh, mettre dans les grilles mettre dans les grilles des euh, des automobiles hein, les grilles d'aération des automobiles pour pouvoir euh, fixer un téléphone donc ouais, je l'ai fixé euh, je l'ai fixé fixé directement euh, dans le le porte euh, chercheur hein. Et ça me permet donc d'avoir mon téléphone directement ici donc euh, du coup je peux utiliser euh, je vais me mettre là parce qu'on ne voit pas très bien euh, je vais pouvoir utiliser mon téléphone pour utiliser un logiciel euh, de, de cartes astro astrographique euh, donc de navigation euh, dans les étoiles je vais pouvoir euh, euh, repérer là où il y a des amas globulaires, des amas ouverts, des nébuleuses, des galaxies, des étoiles variables. Il y a certains logiciels de, de cartographie euh, qui indiquent où sont les étoiles variables, etc. Et puis les planètes. Hein. On peut repérer des planètes pas faciles comme Neptune, Uranus, etc. C'est très appréciable, d'autant plus que mon téléphone est doté d'un capteur géomagnétique, d'un accéléromètre et d'un gyroscope. Ce qui fait que je vais pouvoir utiliser les trois axes X, Y et Z et certains logiciels comme par exemple Sky Safari ou des logiciels comme Carte du ciel, etc. En fait, quand vous bougez votre téléphone, comme ça, la carte du ciel bouge également et vous, euh, vous pouvez rechercher un objet et vous avez une flèche qui vous indique dans quelle direction bouger votre téléphone pour capter l'objet. Voilà, donc ça vous permet de faire de la navigation euh, en direct avec votre télescope. Donc vous vous rapprochez de la zone, hein. c'est pas toujours très précis ce genre d'engin, de, euh, de, euh, donc c'est ce qu'on appelle non pas du go-to mais du push tout, c'est pas le télescope qui va bouger tout seul, mais c'est nous qui allons pousser le téléphone, donc push, hein, push tout euh, vers la zone. Et puis après, on, on regarde un peu euh, sur la carte où ça se trouve par rapport aux étoiles, et on termine euh, euh, voilà, au pointeur rouge. C'est super, euh, super sympa. Franchement, euh, ça m'a changé un peu la vie. Hein. Avant, j'avais euh, une carte du ciel, etc. Euh, je devais faire des croquis, repérer, etc. Bon, là, voilà, ensuite, je suis tranquille avec mon petit téléphone, grâce, et voilà, à mon petit porte-téléphone. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous montrer euh, également, bon, je suppose sais pas où je l'ai mis, voilà, ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ben, Ça, c'est un couvercle de boîte de bonbons, célébration, hein, à Noël, on a quand même bien mangé. Et puis, ça va me servir, donc j'ai fait un gabarit à 50 degrés. Vous allez me dire, pourquoi tu fais un gabarit à 50 degrés Tu as une lunette monture azimutale. Bah, pas vraiment. Ce n'est pas vraiment une azimutale. C'est ce que j'appelle une AZEQ. Hein, C'est Ce n'est pas pareil. Vous allez vite comprendre. Hein, je, vais, je vais vous montrer ça. Alors, Je ne sais pas si on verra bien les choses. Voilà. Oui, voilà. Vous avez compris. Vous avez ici ben, l'équivalent de ce qu'on appelle une, euh, un plan. C'est un plan équatorial. Hein Donc... Euh, L'axe qui, qui est ici est orienté vers l'étoile polaire. Donc, ici, vous avez un pied. Donc, ça, c'est le pied nord. D'ailleurs, il y a une petite gravure ici. Je ne sais pas si on le voit. N. Voilà. Donc, on oriente le pied au nord avec une boussole. Voilà. Donc, ce pied-là, il touche le nord. Et puis ensuite, on incline la table. Euh, équatoriale, hein, une espèce de petite table équatoriale, ou plan équatorial, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et je me suis fait un gabarit de, hop, exactement, je vais peut mettre dans l'autre sens, voilà, de 50 degrés. Ce qui me permet une mise en station très rapide, voilà. Donc je pointe au nord, je cale euh, ma boîte, euh, mon, mon gabarit en boîte de bonbons, <rire> et puis je euh, serre ici cette petite vis. Alors après, je pourrais mettre, ah, par exemple, un scotch repère ici, pour aller encore plus vite. Enfin, c'est ce sans doute ce que je vais faire. Mais voilà, c'est euh, une petite amélioration aussi. Voilà. Eh bien, voilà, mes amis, euh, la bête et moi, euh, ben, on vous souhaite euh, une bonne soirée et à très bientôt. Ciao, bye